Oh les chutes le table Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, mais très intéressante. Je vais t'apprendre à créer et sauvegarder ton propre preset dans Lightroom. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise qui va t'attendre. Allez c'est pas tout, on s'y plonge dès maintenant. Nous voilà sur les trous avec la photo qu'on a décidé de travailler. Alors, sur la gauche, tu vas voir qu'il y a tous mes presets personnalisés que j'ai pu faire jusque maintenant. Et c'est là où vont se retrouver les tiens. Et ce qu'il faut faire avant, donc, c'est traiter la photo actuelle avec les paramètres qu'on veut. Donc là, je vais changer l'exposition, la courbe de couleur, le grain, etc. Je vais accélérer un petit peu mon processus de travail pour que ce soit pas trop chiant pour toi. Et voilà, je suis à peu près satisfait des paramètres que j'ai fait, donc maintenant ce que je, veux, je vais vous montrer un petit avant après. Et maintenant, ce que je veux, en fait, c'est conserver ces paramètres, ces réglages de couleurs pour la série. C'est ce qui va t'aider, en fait, à avoir une harmonie dans ta série de photos et avoir directement les mêmes réglages de couleurs sur toutes les photos. C'est vraiment très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Paramètres. On va copier les paramètres. Là, comme tu peux le voir, tu peux choisir ce que tu as envie de copier. Si tu ne veux pas tout copier ou si tu veux juste copier certaines choses, tu peux le faire et tu peux aussi tout copier complètement. donc là moi je vais sélectionner ce que j'ai envie de garder je vais désélectionner par contre le cadrage parce qu'il sera pas le même pour chaque photo et on va appuyer sur copier ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais sélectionner une autre photo voilà et je vais venir coller ces paramètres de la précédente photo donc là tu peux faire par exemple copier V copier coller voilà sinon tu peux aller dans paramètres coller les paramètres moi c'est ce que j'ai fait c'est CTRL V et maintenant, tu peux voir que les deux photos sont harmonieuses et ont les mêmes couleurs et les mêmes réglages d'exposition. Donc maintenant, tu dis j'aimerais bien euh, conserver ce preset pour pouvoir l'appliquer à de futures séries. Et bien, en fait, tu vas aller dans ta colonne de presets, sur la colonne de gauche. Tu vas cliquer droit, créer un preset prédéfini. Tu mets le nom de ton preset, sinon on va mettre JD November Portrait 2020. Voilà, Time pour appeler aussi le temps que tu faisais. Et là, tu peux encore une fois sélectionner ce que tu as envie de garder dans ton Preset. Comme d'hab, moi je ne garde pas le cadrage. Et tu le crées. Et voilà, maintenant il se retrouve dans ta colonne de Preset. Et tu peux l'appliquer à tes prochaines photos. On va bien maintenant sélectionner une photo à retoucher pour appliquer ce nouveau Preset créé. On cette photo qui pas été retouchée encore. Je vais directement appliquer le Preset qu'on vient de créer. Et voilà. Et ça marche plutôt bien. On retrouve tous les paramètres et les réglages que j'ai fait auparavant. Bien sûr, pour chaque photo, il y a une exposition qui peut être différente, une dynamique différente donc avec les presets comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos par ailleurs. Si tu veux en savoir plus sur les presets, je t'invite à aller voir mes vidéos que j'ai consacrée aux presets et je te dis ce que j'en pense et comment les utiliser. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est comment importer un preset. Alors pour importer un preset, il n'y a rien de plus simple. Tu vas toujours sur la colonne de gauche en haut, tu vas cliquer droit, importer des paramètres prédéfinis, là tu es dans le dossier de tes paramètres, et tu cliques directement sur le paramètre que tu as importé. là ça va m'afficher un message d'erreur parce que je les ai déjà évidemment, mais voilà c'est aussi simple que ça, et le travail est fait. Maintenant c'est parti pour l'annonce de la petite surprise. Chose promis, chose due, le petit cadeau de la fin c'est que je t'offre pas un, mais deux presets, non. tu vas pouvoir trouver le lien pour les télécharger dans la description. Alors attention, il y a un petit mot de passe. À te déverrouiller et le mot de passe se trouve dans ma bio Instagram, auquel d'ailleurs je t'invite à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu créer ton propre preset, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, on se retrouve la semaine prochaine donc avec une nouvelle vidéo, un nouveau format que j'ai encore jamais fait aussi une nouvelle fois, j'espère que ça te plaira, en attendant prends soin de toi, à la prochaine.